Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo commentée, dans cette nouvelle vidéo euh, où nous allons faire des modes euh, en partie perso, des modes qui n'existent pas encore sur le matchmaking de cette bêta de Halo Infinite. Nous sommes donc encore sur cette bêta de Halo Infinite puisque nous allons euh, nous l'avons avec nous jusqu'au 8 décembre où ça sera le jeu complet qui sera alors à notre disposition, notamment avec la campagne. Pour l'instant, quand on joue en matchmaking, on n'a que du 4v4, on a que, euh, alors en capture de drapeau, en assassin, en crâne, euh, voilà, dans des modes euh, qui restent classiques, mais il en manque beaucoup. Euh, et il y en a certains qu'on peut déjà faire en partie perso et donc s'amuser avec les bots. Et c'est ce que je me suis amusé à faire hier en chacun pour soi, qui est mon mode vraiment de prédilection. Et un autre mode qui me manque, c'était le mode SWAT. J'ai eu vraiment des difficultés par contre à faire ce mode SWAT parce qu'il a fallu vraiment que je paramètre tout, euh, tout le, le mode de jeu Assassin pour arriver à avoir un mode SWAT. Et le, le Halo Infinite était, à ce moment-là, avait des problèmes de serveur, et il n'acceptait pas mes modifications, il n'acceptait pas tout ce que je lui ai demandé, donc je me retrouvais des fois sur pas, pas, la, pas sur la bonne carte, là par exemple. Ce n'était pas cette carte, mais bon, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je devais être sur Aquarius, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la carte, et non sur Live Fire. Finalement, bon, bah, on fait, on fait avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Euh, et, et, mais je crois qu'il y a des grenades aussi qui apparaissent sur la carte, chose qui n'était pas prévue, puisque, dans, soit, il n'y a pas de grenades. Le but du SWAT, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Nous n'avons pas d'armure. Le but du jeu, c'est de tirer dans la tête. Alors là, j'ai décidé de faire avec le magnum, pour faire simple. Mais on peut aussi jouer avec le DMR, par exemple. Non, complètement faux, puisque le DMR n'est pas encore sur Halo Infinite. J'espère qu'il y sera quand même, parce que j'aime beaucoup cette arme. Je voulais dire le BR. On aurait pu partir avec le BR, ou avec des armes Covenant, puisqu'il y en a une ou deux qui permettent de tirer euh, des tirs euh, au coup par coup. Voilà. L'idée, c'est des armes qui tirent. À la tête, hors sniper, enfin, euh, même si on peut faire du SWAT au sniper, mais du coup, cette one-shot, ré, si tu tires dans le, dans le corps. Le but du jeu étant donc de vider, viser, viser la tête, ou de, de vider un chargeur dans la tête de l'ennemi aussi. Ça marche, ça marche aussi très bien. Vous verrez qu'à un ou deux moments, c'est ce que je fais. Juste parce que ça me plaît, juste parce que ça m'amuse. Chose qui m'a perturbé, donc j'ai dû relancer plusieurs fois des parties, parce que justement, comme je vous disais, le jeu n'acceptait pas en fait tous mes paramètres, euh, et donc à chaque fois je jouais un petit peu. Je me suis retrouvé à baisser le mode de difficulté euh, des, des bots qui étaient avec moi, parce qu'en fait en Spartan, je ne comprenais rien à ce qui se passait, je me suis même demandé si Halo Infinite était vraiment adapté, euh, pour le mode SWAT. J'avais lancé sur Aquarius, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la map. Je voulais d'ailleurs vous la montrer, parce que c'est une map qu'on ne connaît pas, euh, du moins qu'on n'a pas encore vue sur la chaîne. Et, et en fait, je me suis retrouvé euh, à ne jamais voir de bots. Euh, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient. La map est... À... C'est peut-être elle qui n'est pas adaptée au SWAT, je ne sais pas. Ou c'est peut-être les bots en Spartan qui ne sont pas adaptés au SWAT, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment euh, nul comme partie. Et euh, j'ai été très déçu de l'expérience de jeu que j'ai pu avoir de ce côté-là. Euh, déjà, les bots sont vraiment, en mode Spartan, sont vraiment des titans. C'est-à-dire que tu ne les vois pas, eux, ils te voient, ils te tirent une balle, t'es mort. Enfin, c'est le principe du SWAT. Mais eux, il n'y a pas de « Ah, je tire une balle, j'ai raté. » Non, non, c'est « Je tire une balle, je t'ai eu. » Et toi, tu n'as même pas pu voir le gars qui était en face quoi, de la map, qui était euh, complètement de l'autre côté, loin, loin, loin, avec le magnum Itahu. C'est vraiment des titans. J'ai trouvé que c'était quasiment impossible de jouer, en plus du fait que donc on, on les cherchait, on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Enfin, je les cherchais. Là, je, quand je disais « on », je parlais de mon équipe de bots, parce que je leur parle, mais vous savez, c'est parce que je suis schizophrène, ça. Et... Et là, je suis fier de mon triple frag, par exemple, mais voilà, c'est pas grand-chose non plus, mais pour moi, c'est beaucoup donc je vous invite à le faire, je vous invite à lancer du swatch chez vous, sur votre console, en partie perso. C'est très simple à faire, Voilà, il suffit d'enlever le bouclier, il suffit d'enlever les grenades, il suffit d'enlever la possibilité d'avoir, de ramasser euh, des gadgets. Euh, et puis je crois que j'ai tout dit, bien sûr, mettre un magnum, mettre un BR, mettre des armes comme ça qui, tirent, qui permettent d'avoir des tirs à la tête, et de faire votre propre expérience, et de voir si vous aussi, euh, vous... Comment vous, comment vous jouez Comment vous arrivez à rivaliser face aux bots en mode Spartan Moi, franchement, je vous le dis, je les ai vraiment trouvés extraordinaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cheatés. Vraiment, voilà. J'ai pas l'habitude de dire ce terme, de mettre quelque chose, quelqu'un en avant sur un piédestal et de dire, voilà, parce que moi, je connais mon niveau et je sais que ça peut être... Euh, euh, voilà. Mais là, pour le coup, pour eux, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Ils étaient, mais cheatés. Mort. Alors vous allez me dire ça peut faire un très bon entraînement d'aller affronter euh, des, des, des bots en mode Spartan en swat et que quand le mode arrivera on sera des titans nous aussi parce que ben, on aura développé des réflexes de chevalier Jedi ou simplement de Spartan pourquoi pas de Spartan 2 on sera aussi fort que le Master Chief aussi fort que John 117 euh, en swat pour arriver à caler nos petites balles dans la petite tête des ennemis c'est une possibilité. En tout cas, je ne sais pas si euh, beaucoup de monde <rire> prendra du plaisir à le faire, si c'est vraiment aussi galère que ça. Voilà, vraiment, ils étaient, c'était, ils te voient, ils te tirent, ils te tuent. Je vous laisse faire votre, je vous laisse faire votre propre expérience et me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai eu du mal à, à le dire, simplement. En tout cas, je suis quand même content d'avoir réussi à faire du SWAT. Euh, et d'y être arrivé parce que j'ai dû relancer 5-6 fois la game, même peut-être encore plus en fait, près, près d'une dizaine ou une douzaine de fois pour arriver à avoir quelque chose d'à peu près propre. Euh, D'ailleurs, c'est pas propre, propre, hein, euh, j'ai pas réussi à faire le truc propre, propre. Mais ça donne un ordre d'idée. C'est bien, c'est agréable de voir en haut la barre du bouclier qui n'est pas là en fait, qui est là mais pas là. Et moi, je, voilà, je me sens chez moi avec le, le petit mode SWAT, euh, mode que je détestais au début. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop Call of. Et puis finalement, finalement, euh, c'est beaucoup plus subtil que Call of, puisque c'est la tête qu'il faut viser, vraiment, avec une arme. Et tout le monde a la même arme. Enfin, voilà, vous connaissez le principe du SWAT. Je ne vais pas vous le répéter. Bon, les games de SWAT, c'est beaucoup plus rapide. On arrive déjà presque à la fin. Moi ce que je pourrais vous dire en attendant, quand je regarde le jeu, c'est quand même le niveau graphique, c'est super beau. Je ne suis pas un amoureux des graphismes haut de gamme. C'est vraiment pas ce qui m'attire le plus sur un jeu, je n'achète pas un jeu parce qu'il est beau. Euh, je m'en fous, en fait, des graphismes, simplement. Il euh, y a la guerre des graphismes entre hein, la première trilogie et les jeux de 343, Halo 4, Halo 5. Je n'arrive pas à faire la différence. Entre les deux, tu me mets le Master Chief. Euh, il faut que j'ai une prise de conscience réelle pour dire, celui-là, c'est celui de Halo 4. Parce que sinon, pour moi, c'est juste le Master Chief. Quoi. Les deux sont vraiment ancrés. Et, euh, et voilà, donc... Euh, je comprends pas trop cette guerre qu'il y a à, à, à ce niveau. C'est juste pour le dire simplement. Euh... Mais justement, donc je vais accélérer mon, mon discours parce que la game, la game se termine. Je trouve qu'il est vraiment très beau et qu'il y a quelque chose dans les armures avec ce, ce truc un petit peu vieilli qui est vraiment super classe. Voilà, j'espère que vous aussi vous, aimez, vous avez aimé cette petite vidéo euh, toute simple. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de tester le mode SWAT et de me dire ce que vous en pensez, de, de me dire ce que vous pensez de la difficulté des bots en mode Spartan. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Halo Infinite. Salut à tous et vive Halo!